Mesdames et Messieurs, bonjour. Veuillez vous rapprocher de la scène pour euh, le discours d'inauguration. Merci à tous. Bonjour à tous. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Giovanni, je suis le président de l'association Cosmique donc euh, un des organisateurs de ce salon. Voilà, je vous fais ce petit mot pour euh, remercier tout le monde, la mairie de Montreux en premier pour son euh, soutien, euh, son maire James Chiron, les élus euh, du conseil municipal, nos partenaires bien sûr, Espace NIC, euh, Cosmétique, récamé le Créa, l'espace culturel de l'OPA. Nous, les gens, les, les personnes, je suis désolé, vous êtes tellement nombreux en même temps. Euh, voilà, c'est pour vous dire que euh, je suis ravi de célébrer avec vous cette quatrième édition de Christique, cette année. Euh, après quatre ans passés, euh, avec des bon, raisons que vous le savez, on reviendra encore plus fort l'année prochaine. En tout cas, euh, on va passer un super week-end tous ensemble. Vraiment, on est déjà très ravis des résultats. On ne va plus descendre un tapis ce matin, ça nous fait chaud au cœur. Euh, j'avais pas préparé de discours, euh, tout est dans la spontanéité, forcément, euh, pour ceux qui me connaissent, euh, c'est moi. Du coup, euh, encore merci à tous, et euh, bon salon, et euh, kiffons. Voilà. Et bien sûr, j'avais oublié les bénévoles, forcément, tout mon staff, euh, sans qui bah, je ne pourrais pas faire tout ça. Euh, on est 18 au total aujourd'hui, je remercie chacun d'eux, les invités également, qui ne sont pas là malheureusement au euh, moment dont je parle, mais voilà, euh, qui seront présents les deux jours pour vous, euh, c'est un plaisir de, de les avoir conduits à cet événement, et euh, voilà. Merci à, Merci à tous. Bien cher euh, Cause Geek. C'est ça qui euh, vous euh, rassemble et qui euh, fait la trame de ces euh, de belles journées. Bonjour et, et bienvenue, bienvenue euh, à Montreux. Vous êtes euh, nombreux euh, à venir euh, parfois de loin et souvent euh, de l'extérieur. Bienvenue naturellement à, à celles de ceux qui sont euh, les locaux euh, de l'État. C'est la quatrième édition et euh, je crois avoir fait les quatre d'ailleurs mais euh, je crois que cette édition est peut-être encore plus impressionnante que les précédentes. Vous voyez que ce matin, en passant sur euh, le côté euh, de la salle rustique, la fuite d'attente pour euh, rentrer était euh, absolument impressionnante, avec cette chance d'avoir des organisateurs tellement euh, doués et influents qu'ils vous euh, ont permis euh, d'avoir un magnifique soleil aujourd'hui, de sorte à attendre euh, dans des conditions euh, optimales. Ce matin, il y a déjà plus de 400 personnes qui ont franchi la porte d'entrée, ce qui veut dire que euh, cette nouvelle édition est d'ores et déjà un succès. Ce succès, euh, Giovanni, Monsieur le Président et, et toute l'équipe euh, qui t'entoure, c'est votre succès. Il est d'autant plus remarquable que, euh, voilà, deux années maintenant qu'il est bien complexe d'organiser une manifestation publique, que vous l'avez fait, que vous avez mobilisé euh, des partenaires, des financeurs, que vous êtes allés euh, partout, euh, au moins dans la région Ile-de-France et parfois un peu au-delà, communiquer autour de cet événement. Et donc ce succès, c'est votre succès. Merci euh, de nous permettre euh, de naviguer dans des univers aussi euh, divers que ceux qui nous entourent. Je ne sais pas choisir qui je préfère entre euh, Groot et Captain America. Hein. Il y a quelques souvenirs de mon enfance qui remonte aussi avec euh, les euh, mangas euh, que peut-être les plus jeunes pensent être euh, extrêmement modernes mais qui étaient en fait déjà là il y a 20 ans ou 30 ans en précurseur, euh, alors non pas du manga puisque de l'autre côté de la planète c'est un, un style, un art, y compris un art de vivre euh, déjà euh, ancien mais euh, l'immersion en France est plus récente et puis, euh, puis euh, peut-être ce qui est mon univers à moi, parmi ceux qui sont ici, ce sera plutôt Star Wars et euh, je suis content naturellement que euh, vous euh, ayez cette ouverture et on était devant les, les héros de Marvel il y a, il y a quelques instants, vous ayez cette ouverture d'accueillir toutes celles et ceux qui forment ce gigantesque univers qui est celui euh, du cosplay, des geeks, du monde des super héros. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous projeter un peu dans ce monde de super-héros. Nous avons ici une équipe de super-héros et c'est évidemment cette équipe que nous applaudirons en quelques secondes. Je voudrais simplement, au nom de la municipalité, vous féliciter toutes et tous, vous souhaiter naturellement un bon week-end. Et déjà, vous donner rendez-vous pour la cinquième édition. Si vous organisez une cinquième édition. Je crois qu'il y aura une cinquième édition, c'est une bonne nouvelle. Mais surtout, cette cinquième édition, elle ne se déroulera pas ici, dans cette salle rustique. Naturellement, nous ne la laisserons pas s'échapper de Montreau. Mais euh, vous avez certainement, euh, en tout cas pour les Montrelais, vu depuis quelques mois un chantier sortir de terre, à quelques 150 ou 200 mètres d'ici. Nous avons un, une magnifique salle de spectacle, majestique. Qui, euh, sera inauguré le 3 juin prochain et qui sera le lieu de la cinquième édition du Coast guide de Montreux l'année prochaine. On serait donc dans une salle neuve, moderne, grande qui vous permettra d'accueillir encore plus de monde et mettre encore plus en valeur ce qui fait euh, vos centres d'intérêt et ce qui rassemble et nous en avons besoin, ce qui réjouit et nous en avons besoin dans ces périodes un peu Au nom de la municipalité de Montreux, je veux Renouveler mes félicitations à toute l'équipe organisatrice, renouveler euh, nos remerciements à toutes celles et ceux de vos partenaires, de vos euh, bénévoles qui vous accompagnent et euh, qui vous euh, permettent d'organiser cette belle manifestation. Et vous souhaitez, mesdames et messieurs, un très beau week-end cause geek à Montreux. Que la force soit avec vous. Et le verre de l'amitié sera très saveur locale. C'est ça aussi euh, le mélange des cultures. Ce sont les saveurs locales qui vous sont euh, servies par les agents communaux. Bon appétit